Bonjour à toutes et à tous. Pour poursuivre le, le propos de Clémence, ajoutez qu'en plus, quand l'escalade est la méthode choisie par le gouvernement pour réprimer les mouvements sociaux, pour les brutaliser, vous avez évidemment une mise en danger également de ceux qui, euh, qui s'y collent concrètement, les policiers et les gendarmes, euh, puisque la situation de tension va faire en sorte que, va faire que ça dégénère euh, et qu'il va y avoir des blessés aussi dans les rangs des policiers et des gendarmes, qui sont donc évidemment la responsabilité de décision politique d'abord et avant tout, et donc de celle de, de Gérald Darmanin, euh, qui est euh, euh, le ministre de l'Intérieur euh, actuel. Euh, donc euh, on voit euh, qu'il y a une volonté d'escalade et on peut saluer déjà à cet instant la prise de parole de Claire Hédon, défenseur des droits dans, dans Le Monde, dans cette interview, qui appelle à la désescalade et qui rappelle que ça ne peut être que du fait du pouvoir de l'État de la puissance publique. C'est la responsabilité de la puissance publique d'engager euh, la désescalade. Et on ne peut pas se dire, ah ben, c'est d'abord aux manifestants de se calmer et après peut-être que les policiers et les gendarmes seront plus calmes. Non, ça n'existe nulle part et ça ne fonctionnera jamais comme ça. Euh, et pour une raison bien évidente, euh, c'est que euh, l'État ne contrôle pas les manifestants, alors que l'État, lui, contrôle par contre les policiers et les gendarmes euh, si jamais quelqu'un euh, en doutait. Euh, je viens ici vous évoquer un autre euh, cas de dérive euh, flagrant, visible, constaté par toutes et tous, euh, qu'est qu la doctrine et le comportement euh, des, euh, des braves M, hein, des brigades de répression de l'action violente M pour motoriser. Des fois, ils sont avec leur moto, des fois à pied, euh, mais dans tous les cas, ils sont brutaux. Ça c'est une certitude et une constante. Euh, nous euh, avons euh, interpellé Gérald Darmanin à plusieurs parlementaires pour demander la dissolution de ces BRAVEM, puisque vous savez que ce n'est pas du domaine de la loi et que Gérald Darmanin, le préfet de police Laurent Nunez, peuvent, du jour au lendemain, dire c'est bon, ça s'arrête, il n'y a plus de BRAVEM. C'est ce que nous leur demandons, en l'occurrence et en la circonstance. Par ailleurs, en appuyant cette démarche, une pétition a été lancée sur le site Internet de l'Assemblée nationale, comme cela est possible et prévu, pour demander également euh, la dissolution euh, des Bravais mais de revoir hein, concrètement euh, le schéma euh, national du maintien de l'ordre et les méthodes qui sont employées euh, pour encadrer euh, les manifestations. Avec euh, ce, ce, cette volonté que je reprends, qui est partagée avec les Rédons, mais beaucoup d'autres également, euh, d'avoir de, des techniques de désescalade avant euh, avant toute chose, et jamais des techniques de provocation, de brutalisation de répression euh, aveugle, telles que c'est décidé politiquement, hein, je le rappelle en ce moment, par Gérald Darmanin, mais Emmanuel Macron, évidemment, et, et sans oublier Elisabeth Borne, quand même, il ne faudrait pas qu'on l'oublie au, au passage, même si, évidemment, elle est en sursis. Euh, donc, cette pétition, euh, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. En, en quelques jours, 4 jours, je n'ai plus le, le décompte exact, mais, je, mais on a passé les 100 000 euh, signataires euh, hier soir. 100 000, c'est un premier seuil pour ces pétitions à l'Assemblée nationale, alors même que ça suit un procès, il faut se connecter avec France Connect, etc., ce n'est pas la pétition qu'on signe en trois clics, hein, c'est un, un peu plus laborieux, il faut le dire. Ce premier seuil déclenche, devrait déclencher, de la part du président de la Commission des lois, parce que c'est la compétence de la Commission des lois, la désignation d'un rapporteur pour examiner cette pétition et rendre un rapport qui pourrait ensuite se faire l'objet d'un débat en Commission des lois. Évidemment, je n'ai pas l'impression qu'à ce jour, à cette heure, nous ayons un signe du président de la Commission des lois, mais je ne doute pas qu'il ait été interpellé en, président, en conférence des présidents ce matin et que, étant moi-même membre du bureau de la Commission des lois, je me chargerai de l'interpeller pour que rapidement soit désigné un rapporteur. Deuxième élément, après le seuil de 100 000, il est prévu dans notre règlement que la pétition soit mise en avant sur le site de l'Assemblée nationale. Vous pourrez constater, enfin moi je l'ai fait là avant le début de la conférence de presse, peut-être qu'entre deux ça a été réglé, mais j'ai l'impression que non, vous avez effectivement un endroit prévu pour les pétitions de l'Assemblée sur la première page, sur la page d'accueil, aucune trace de cette pétition qui a dépassé les 100 000. Il faut dire que c'est arrivé hier soir assez tard, mais enfin et qu'effectivement, il y a eu une attaque sur le site de l'Assemblée nationale, ça n'aurait échappé à personne, mais que celui des pétitions, lui, fonctionnait toujours, euh, puisque ce n'est pas exactement la même, la même URL, euh, par chance. Et donc, euh, euh, il est urgent que ce soit mis en avant sur le site de l'Assemblée nationale, vu l'actualité, vu euh, la dynamique de cette pétition. L'objectif suivant, parce que depuis hier soir, en fait, on est déjà passé à plus de 100, 124 000, peut-être même au moment où on se parle 125 000, parce que ça continue à un rythme assez, euh, assez soutenu, L'objectif suivant, en réalité, c'est de passer la barre des 500 000, parce que cette barre des 500 000, elle offre une autre possibilité, c'est de contraindre la présidente de, de l'Assemblée nationale à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée le sujet de la pétition. Et donc, il y a un débat dans l'hémicycle où chaque groupe soit obligé de se positionner sur la dissolution des BRAVEM, sur le, les techniques de maintien de l'ordre, et à Gérald Darmanin, évidemment, d'être au banc et de rendre des comptes, comme c'est prévu par la Constitution, puisque je rappelle que la prérogative des parlementaires est de contrôler l'action de l'exécutif. Mais au-delà de ça, quand vous avez 500 000 personnes sur le site de l'Assemblée nationale, mais déjà 100 000, 120 000, 125 000, c'est déjà énorme, mais 500 000, euh, ce serait la première pétition, depuis que le dispositif est mis en ligne, qui dépasse ce seuil. Donc impossible pour l'exécutif, pour la Macronie, de faire comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme si tout allait bien dans le pays. D'ailleurs... Suite à l'enregistrement euh, qui a été publié euh, de, de, de ces policiers de la Bravem, qui, euh, violente par différentes méthodes, euh, des, des, des, des gens qu'ils ont euh, visiblement arrêtés, euh, il y a euh, eu un signalement qui a été fait par notre présidente du groupe Mathilde Panot euh, à la justice, pour demander l'ouverture d'une enquête. Parce que, sans l'avoir fait, il n'y aurait eu aucune ouverture d'enquête Spontanément. Oui, oui. M. Nunez n'avait saisi l'IGPN qu'à titre administratif pour une enquête administrative, quand même assez euh, euh, lunaire. Et on a vu passer. C'est toi qui nous l'as transmis, euh, euh, Daniel, euh, que Mediapart, ayant interrogé le parquet de Paris, le parquet de Paris, a dit :« Ah non, mais attendez, on peut pas ouvrir des enquêtes pour tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On n'a pas que ça à faire. Soit les gens déposent plainte et il y aura une affaire, soit, euh, soit rien. » Donc nous, on sait quelle est notre responsabilité, la responsabilité des avocats, des militants politiques, des organisations politiques, signaler tout ce que vous voyez, tout ce que vous trouvez, y compris vous-même, journalistes, aux procureurs de la République de Paris ou territorialement compétent, si c'est ailleurs, en France, parce qu'il n'est pas prévu que la justice s'autosaisisse. Non, il est prévu que euh, le contraire, même, puisqu'il y a une, une directive de dupont moretti invitant les parquets, a évidemment, euh, la plus grande fermeté et répression euh, des mobilisations. Et on voit ce que ça donne. Hein, 300 gardes à vue par-ci, euh, 295 classements sans suite. Bon, euh, 250 gardes à vue, 240 classements sans suite. Enfin, voilà. Bon, des choses qui sont assez, assez extraordinaires. Mais j'en reviens à la M cet enregistrement, la transmission à la justice, c'est un premier élément. Et deuxième élément, en demi-teinte, M. Nunez, a dit, a dit a annoncé que les policiers qui étaient mis en cause, qui ont été identifiés, c'est ce qu'on a euh, appris par voie de presse, ne seraient pas engagés euh, sur les manifestations euh, d'aujourd'hui. Alors, aucun moyen de le savoir, puisqu'ils sont derrière un casque, les matricules, bon pff, euh, on repassera. Donc, euh, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit, sans pour autant les avoir suspendus, alors qu'ils sont identifiés, et que les éléments à leur encontre sont extrêmement graves. Ils pourraient les, les suspendre à titre conservatoire en gardant leur rémunération le temps de l'enquête. Hein, je n'ai pas de difficulté avec ça, mais au moins les suspendre, ce qui me semble le, le minimum. Et ce n'est pas le cas non plus. Donc on ne lâche pas rien, on continuera de protester contre ces méthodes, et on continuera de demander la dissolution de la BraveM, étant l'archétype, la pointe avancée de cette doctrine brutale, de brutalisation, de répression du mouvement social. Et donc, objectif 500 000, je compte sur vous pour le relayer. <rire> Juste peut-être pour. Euh, Excusez-moi, j'étais en conférence des présidents pour vous apporter les nouvelles euh, suite euh, donc à, à cette première pétition dans l'histoire euh, de l'Assemblée nationale qui, a, qui dépasse les 100 000 signataires et qui euh, continue euh, son, son chemin. Euh, la pétition a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée comme c'est notre règlement euh, là à l'instant. Donc elle est maintenant valorisée sur le site de l'Assemblée. Par ailleurs, le président de la Commission des lois a indiqué qu'il allait s'en saisir pour voir quelle suite euh, allait être donnée, et a, par ailleurs, indiqué qu'il demandait au ministère de l'Intérieur une audition euh, dans la semaine qui vient sur euh, le maintien de l'ordre du désordre qui a été fait euh, dans notre pays. Ça, Ces mots sont deux mois, évidemment, pas du président de la Commission des lois, mais, euh, et que, que l'examen euh, en Commission des lois de cette pétition sur la dissolution de la BRAVEM rentrait aussi dans ce cadre-là, euh, et donc ils en discuteront ensuite euh, en Commission des lois.